Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons revisiter la première version de notre petit exemple de communication entre threads de manière à le rendre correct. Vous vous souvenez sans doute de ce qui s'était passé dans la première version qu'on a étudiée dans une séquence précédente. C'est qu'on avait un problème, on avait des primitives qui étaient rendues indivisibles mais on avait une division possible entre le test de savoir si euh, la boîte était pleine ou vide et le fait d'écrire une valeur ou de euh, l'extraire et donc l'objectif de cette seconde version ça va évidemment de, être de changer le comportement euh, de l'objet euh, boîte qui est ici qui permet d'interagir entre les producteurs d'une part et le consommateur d'autre part et euh, par conséquent pour cela de rendre atomique le test et la modification. Donc en fait que va-t-il se passer On va faire ajoute valeur et ajoute valeur va soit fonctionner soit lever l'exception recommencée pour dire ben je n'ai pas pu faire euh, l'ajout puisqu'il y avait déjà une valeur dessus et retire valeur va soit fournir une valeur soit lever l'exception recommencée euh, au cas où en fait euh, rien n'était présent dans la boîte et euh, auquel cas il faut relire. Donc évidemment on va changer le protocole d'interaction euh, entre les producteurs et le consommateur et ça c'est évidemment assez important euh, parce que ça va rendre euh, le test et l'affectation indivisibles et vous allez voir que ça va fonctionner. La source d'inspiration que nous avons utilisée c'est la fameuse opération test and set que j'ai déjà évoquée dans d'autres séquences qui sont des opérations indivisibles au niveau assembleur et je signale, je resignale, parce que j'ai déjà aussi évoqué dans une autre séquence, l'extension de cette instruction, c'est celle maintenant qu'on utilise et qu'on implémente qui sont le compare and swap le casse pour les intimes euh, qui euh, fait de manière indivisible la comparaison euh, à une valeur donnée et l'échange avec une autre valeur euh, en cas d'égalité. Donc regardons euh, la nouvelle implémentation qui va commencer tout simplement par le fait qu'on va déclarer ici euh, une exception qui est l'exception recommencée. Alors pour éviter un warning, je vous rappelle que moi je n'aime pas beaucoup les warnings dans mes programmes parce que passer de n à n plus 1 on ne s'en rend pas compte, passer de 0 à 1 on s'en rend compte ou plus. Et donc en fait j'ai utilisé ici une petite ruse pour supprimer un warning qui apparaît si je fais ça stricto sensus. En fait c'est lié au fait que des choses liées à la sérialisation c'est n'est pas ce n'est pas important à ce stade-là, on évoquera peut-être à la fin de ce cours ce qu'est la sérialisation, mais vous n'en avez pas besoin pour la programmation dans le contexte d'où on se trouve. Une fois que cette exception a été déclarée, je vais pouvoir m'en servir dans boîte message. Donc ici, je vais avoir ma classe boîte message et vous voyez que, ben, archi classique, la seule chose ici c'est que je n'ai plus que deux primitives. Euh, qui sont synchronisées donc euh, là ça ne change pas je veux garantir l'indivisibilité euh, entre ces deux primitives et entre les instructions de ces primitives et vous voyez ici que le test il est fait à l'intérieur et donc effectivement euh, si euh, lorsque j'ajoute une valeur et euh, eh bien la boîte était déjà pleine et eh bien je lève une exception sinon je rentre la valeur et j'ai dit que la boîte est pleine et le pendant sur la partie extraction de valeur si la boîte est vide et eh bien je n'ai pas de valeur à extraire et je lève l'exception sinon eh bien je dis que la boîte est vide et je récupère la valeur. Donc regardons maintenant la nouvelle classe consommateur en haut et en bas vous avez en petit ce qui n'a pas changé et bien évidemment la seule chose que j'ai dû adapter c'est la méthode run pour qu'elle suive le nouveau protocole de l'objet boîte. J'ai donc maintenant inséré euh, une boucle dans laquelle vous voyez le test il est fait dans le retire valeur et simplement je vais avoir une communication par exception au cas où le retrait de la valeur n'a pas pu avoir lieu. Donc si ça s'est bien passé et eh bien j'exécute l'affichage en disant que j'ai retiré cette valeur sinon ici je suis dérouté vers le catch et eh bien je suis obligé de refaire un try catch puisque le slip est susceptible de me lever InterruptedException vous pouvez l'oublier hein, mais le compilateur va vous le rappeler donc il faut le mettre et euh, donc vous voyez que encore une fois j'ai déjà dit dans une séquence précédente sur les exceptions vous pouvez avoir des try catch dans des catch à un niveau de profondeur arbitrairement élevé. Regardons maintenant le producteur donc le producteur lui il va écrire une valeur qui est son identité et il va s'arrêter donc je me retrouve avec une boucle de la même manière parce que c'est pas forcément la première écriture qui va fonctionner comme j'ai ici positionné actif à false dans le cadre, je suis obligé de mettre ici actif à true. L'autre solution ça aurait été de mettre le actif à false après le ajout de valeur, sachant que si l'exception était levée, le ajout de valeur n'était pas exécuté. Voilà. Bon, je ne l'ai pas très très bien écrit, je le réalise au moment où je tourne cette séquence, mais ça n'a pas énormément non plus d'importance. Le fonctionnement est rigoureusement le même. J'ai juste deux fois l'affectation, c'est inutile, ça heurte ma sensibilité esthétique. La classe principale n'a absolument pas changé puisque elle elle se contente de créer les producteurs et le consommateur et puis de lancer l'exécution Donc, euh, comme les noms des classes n'ont pas changé. C'est rigoureusement identique et par contre l'exécution elle, elle a changé. C'est à dire que quoi qu'il arrive j'ai toujours le fait qu'effectivement il faut que euh, je fasse un CTRL C pour terminer mon programme puisque je n'ai pas prévu de terminer le consommateur. Euh, vous voyez qu'effectivement on a ici la trace des exceptions puisque puisqu'il n'y a plus de producteurs et eh ben je vais boucler sur une tentative d'écriture et puis qui effectivement euh, va euh, échouer. Mais vous voyez que là, par contre, quoi qu'il arrive, et eh bien mon problème est réglé, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir de risque, si vous voulez, lié à un mauvais usage de euh, l'écriture, c'est-à-dire une écriture alors qu'il y avait déjà quelque chose d'écrit qui n'avait pas encore était consommé dans la boîte aux lettres. Donc vous voyez j'ai résolu mon problème. Deuxième exécution ça n'est pas euh, la même séquence d'exécution mais vous voyez j'ai toujours un comportement correct et en fait euh, croyez moi sur parole euh, on le lancerait mille fois là maintenant ça serait opérationnel. Alors on pourrait aussi avoir envie de gérer la terminaison du consommateur donc euh, je le propose de le faire ici donc je vais changer euh, la méthode run du consommateur en fait je vais trichouiller un peu j'ai cette fameuse constante cst massprod qui est dans le producteur qui me donne le nombre total de producteurs et qui est utilisé en fait dans le programme principal donc là ici et eh bien je vais faire mon try catch à l'intérieur. Alors là ruse c'est il ne faut pas que je fasse dans le présent cette constante vaut 3 trois lectures parce qu'il y en a qui peuvent échouer donc vous voyez comme ici j'incrémente à chaque tour de boucle au cas où l'exception est levée et eh bien il faut que je décrémente pour ne pas compter cette lecture. Voilà donc en fait quelque part i ne pourra progresser que lorsque une lecture aura été réussie et n'aura pas impliqué l'exécution des instructions qui sont dans le catch. Et là ici eh ben je lance mon exécution et euh, je n'ai pas besoin de faire ici en bas un CTRL-C pour arrêter mon programme donc tout va bien. En fait Ici on a de la chance parce que la terminaison c'est souvent beaucoup plus délicat. Une autre façon de faire pour la terminaison qui est un peu plus parallèle, ce serait par exemple de dire que le programme principal initialise une variable partagée avec le nombre de clients. Cette variable partagée, évidemment, elle est protégée et les clients, ils la décrémentent. Il se contente de le décrémenter et on sait que par exemple si j'ai dit qu'il y avait trois clients et que chaque client se termine et décrémente cette variable, le serveur il consulte cette variable et il regarde si elle vaut zéro. Vous voyez et euh, ben, si elle vaut 0, ben, ça veut dire qu'il a terminé. Notons que cela est possible de faire ça parce que je suis en multithreadé et qu'on peut communiquer par partagé. Quand je suis en répartie, c'est un peu plus compliqué. Une technique par exemple, c'est de structurer tout le monde en anneau et que euh, à un moment donné quand quelqu'un pense qu'il a terminé il envoie un message qui va circuler tout le long de l'anneau en disant euh, moi j'ai fini et vous et vous et vous et vous et vous et vous et vous et vous et puis lorsque cette variable lui revient lorsqu'elle a fait le tour de l'anneau soit quelqu'un dit qu'il n'avait pas terminé auquel cas ben, on arrête soit quelqu'un personne n'a dit qu'il n'avait pas terminé donc tout le monde a terminé dans ce cas là il renvoie un message pour dire ben, ce coup là comme on est tous d'accord on termine donc alors, on en reparlera mais c'est cette façon de définir un consensus est quelque chose d'archi classique mais effectivement quand on a le moyen de partager l'information via un segment mémoire partagé c'est beaucoup plus confortable et on ne s'en prive pas Je vous remercie de votre attention à bientôt